Prononcer le tamashek, reconnaître les sons et savoir les reproduire. Bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée à la prononciation du tamashek. Nous allons étudier et prononcer chaque son qu'il est possible de trouver dans cette langue. Je rappelle que nous nous concentrons ici sur le tamashek tel qu'il est parlé au Mali. Bien sûr, il n'est pas exclu qu'à l'avenir des vidéos complémentaires soient réalisées sur les parler du Niger, de l'Algérie, de la Libye, etc. Cette vidéo est une mise à jour. Pour cette nouvelle version améliorée, j'ai décidé de vous présenter les sons et leurs exemples en respectant les règles d'écriture du français, car j'ai remarqué que l'écriture du tamashek sur Internet est trop approximative pour permettre un apprentissage des sons corrects. Rien que tamashek par exemple. En tamashek, on prononce tamashek temashek. Et pourtant, il est partout écrit tamashek. On trouve des E qui peuvent vouloir dire E, E, e" ou E, et même l'écriture des A et des I est la plupart du temps impossible à distinguer des E et des E. Seuls les experts de la langue sont en mesure de les différencier et quand vous saurez parler couramment le tamashek, vous aussi vous saurez et vous pourrez la retourner à l'écriture approximative si ça vous chante. C'est parti Nous allons diviser le travail en quatre niveaux de difficulté. Vous trouverez un minutage précis en description vous permettant de naviguer dans chaque niveau. Afin d'accélérer notre apprentissage, j'ai décidé d'inclure au-dessus de chaque lettre latine son équivalent antifinar, l'alphabet verbère. J'ai bien sûr choisi les lettres de l'alphabet Touareg malien, chaque région ayant développé sa variante. Nous évoquerons en premier les consonnes, puis les voyelles. Niveau 1, les consonnes simples, puis affriquées. Niveau 2, les consonnes emphatiques, puis longues. Niveau 3, les consonnes fricatives, puis spéciales. Et enfin les voyelles. Niveau 1, les consonnes simples. On trouvera dans cette catégorie toutes les consonnes qu'on trouve également en français et qui ne nécessitent aucun apprentissage particulier. B, Abba, en français, Papa. D, MZ, la vielle touareg, un instrument de musique. F. Eufus, main. G, gerba, ou trempeau pour puiser de l'eau. G, égérie, gazelle. L, welsen, léopard. M, mos, chat. N, amnes, chameau. S, eufous, main. T, tendé, tambour. Z, mz, piel Les consonnes africaines. On appelle une consonne afriquée une consonne composée de deux consonnes prononcées directement l'une à la suite de l'autre. L'air est accumulé par la première et transféré directement pour prononcer la deuxième. Un exemple Dje et les joues. Attention, le D devant le J n'est presque jamais marqué à l'écrit. Cho, Chintabaraden, localité nigérienne. Niveau 2, consonne emphatique. On dit de quelque chose qu'il a de l'emphase quand il est mis en valeur comparativement au reste. Par exemple, dans cette phrase, j'ai prononcé le mot 7 avec emphase. En phonétique, on parle de consonne emphatique pour une consonne accompagnée d'un phénomène éjectif et ou restrictif. Dans notre cas, il semble bien que ce soit le caractère éjectif qui prime. Le son ne passe pas directement des poumons à l'extérieur de la bouche, il est bloqué par la langue collée au palais avant d'être émis. Il est donc retenu un court instant dans l'arrière de la bouche, ce qui lui donne une emphase caractéristique. Concrètement, cette emphase ne sera jamais marquée à l'écrit, mais il ne faut pas la confondre avec les phénomènes des consonnes longues dont nous allons parler juste après, qui lui est signalé par un redoublement de la consonne. Quelques exemples de consonnes emphatiques D, S, T, Z. Consonnes longues. Les consonnes longues sont des consonnes qui peuvent être prononcées sur un temps long. F, L, M, S par exemple. Dans les textes modernes écrits en tamashek, on trouve aussi des redoublements pour les consonnes éjectives, par exemple de tawen. Il s'agit pourtant évidemment d'une emphatique dans ce cas. Le clavier ne permettant pas de les représenter distinctement, elles sont assimilées. Niveau 3, consonnes fricatives. Fricatif a une racine commune avec friction. Ce sont des sons qui sont produits grâce à une vibration de l'air entre la langue et le palais. Notre R, par exemple. En tamashek, on trouve 5 fricatives. Le R roulé difficile à maîtriser, la langue est roulée, son extrémité vibre, ior. Le r, encore plus difficile à maîtriser, c'est la partie médiane de la langue qui vibre, contrairement au r qu'on trouve en français, qui utilise l'avant de la langue. Le r, c'est la partie de la langue la plus profonde qui vibre, près de la luette, Le h, qui est une sorte de fricative avortée, l'équivalent de notre h aspiré, Le ch, qu'on retrouve en français dans le mot « chat » et en « tamachèque » dans… eh bien dans « temachèque » par exemple. Maîtriser ces sons demande de l'entraînement et beaucoup d'indulgence de la part de votre locuteur Touareg, pour qui ces distinctions sont évidentes. Entraînez-vous à votre rythme, mais ne le culpabilisez pas si vous ne parvenez pas à les maîtriser du premier coup. On est au niveau 3 après tout. Les consonnes spéciales. Vous connaissez la différence entre vélaire et uvulaire Concrètement, c'est tout ce qui sépare le K du Q. Le K est articulé avec la partie antérieure de la langue contre l'arrière du palais. Le Q, lui, est articulé avec le dos de la langue près de la luette, comme le R. On pourrait d'ailleurs pousser la comparaison et dire que le K est extérieur comme le R alors que le Q est intérieur comme le R. Par chance, on trouve fort peu de mots en tamachek avec la lettre Q. Voici des exemples. K, de Koba. Q Vous êtes arrivé là et vous maîtrisez tous ces sons. Félicitations Soit vous êtes un targui curieux de sa propre langue, soit vous êtes un pro de la prononciation des consonnes et on peut passer aux voyelles. C'est bien plus simple, vous allez voir. A. Amnes, chameau. E. Idem, visage. E. Ekez, coq. E. aussi appelé jva. Ekoz. 4. I. Ior, lune. O. Seru, gentillesse, une des valeurs touareg fortes. Ou. Efous. Main. W W Welsen, Léopard. Y Ior, Lune. Et c'est tout. Entre nous, c'est déjà pas mal et il faut du temps pour assimiler tous ces sons étrangers. Pour vous aider, il existe de nombreux groupes de musique tamashek qui chantent dans cette langue, mais attention, ils ne viennent pas tous de la même région. Kinariwen, eux, viennent de l'Adrar des Iphoras, dans le nord du Mali. Leur tamashek est donc exactement celui que nous étudions. Bonus, une partie de leur répertoire est trouvable sur Youtube avec des sous-titres en tamashek. Une aide précieuse. Cela dit, méfiez-vous, le tamashek des sous-titres est assez approximatif au niveau de la phonétique. Je vous mets une playlist en description. On se retrouve la prochaine fois pour faire le tour de la grammaire. A rien à voir. Et même... appelle une consonne afriquée. Oh. Les consonnes afriquées. On notera que dans les textes modernes écrits en tamashek, on trouve aussi des redoublements pour les consonnes d'éjectives. Par exemple, de tawen. Il s'agit pourtant, bien évidemment, d'une On notera que dans les textes modernes écrits en tamashek, on trouve aussi des redoublements pour les consonnes. Oh. J'y arrive pas. Le, le re. Le re. Encore plus. Maîtriser ses sons demande de l'entraînement et beaucoup d'indulgence de, de, stixi... de, de la part de votre locuteur Touareg pour qui ces distinctions. sont évidentes. Oh non, c'est nul. Ah bah ben oui, t'es nul. On va y arriver. Maîtriser ses sons demande de l'entraînement de et beaucoup d'indulgence de la part de votre locuteur Touareg, pour qui ces distinctions sont évidentes. Oh non. Maîtriser ses sons demande de l'indulgence et beaucoup d'indulgence. Non, merde <rire> Dis deux fois indulgence. L'indulgence et de l'indulgence. <rire> je vais y arriver. Vous êtes arrivé là et vous maîtrisez tous ces sons. Félicitations. Soit vous êtes un targui curieux de sa propre langue. Non, je me suis votré On va y arriver. Hein Ah oui. I. Non, oh, merde, j'ai oublié ça. J'ai oublié un truc important. I, Ior, lune. Non. Cela dit, le tamashek reste. Cela dit, le tamashek. Cela dit. Ar-Ian al Ar-Ian al Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est pareil Quand je le dis normalement, j'y arrive. Et quand je le dis pas normalement, j'y arrive pas. Ar-Ian al-War rien à voir voilà j'ai réussi tu vois c'est con c'est complètement con <rire> bref j'ai réussi j'ai fini mon travail <rire>